La chaussette parlante. Paragraphe audio numéro 13. Vous vous rendez compte que ce n'est pas possible car elle est fermée à clé. Si vous avez pensé à prendre vos clés et sauter les utiliser, allez au 4. Si vous dites à Josette que cet obstacle est la preuve que sa théorie qui veut que vous arriviez tôt ou tard à trouver le parchemin est fumeuse, allez au 24. Pour cela, il faut bien sûr que Josette vous ait entretenu de cette théorie.